Bonjour Alors, aujourd'hui, on va voir 5 conseils pour préserver votre vue, pour en prendre soin. Le premier, ça va être de ne pas regarder le téléphone, un livre, tout ce que vous voulez, comme ça. Ne hein le regardez pas comme ça. Mettez-le plutôt avec les coudes à ongle droit. ça sera nettement mieux. Sinon, l'œil va s'habituer ou va comprendre qu'il faut euh, s'habituer pour faire beaucoup moins d'efforts à regarder de très près. Et finalement vous allez créer de la myopie. Donc les coudes à angle droit, premier conseil. Le deuxième, c'est euh, d'appliquer la règle qu'on appelle des 20-20-20. 20 minutes de près, 20 secondes à 20 pieds. C'est-à-dire que 20 pieds, ça correspond environ à 6 mètres. Donc quand vous euh, travaillez de près euh, longtemps, Essayez de lever la tête, de regarder par la fenêtre pendant 20 secondes et hop, vous vous y remettez. Le troisième, ça va être évidemment de se protéger de la lumière bleue des écrans. Euh, que ce soit en lentille, en lunettes, il existe des protections anti-lumière bleue qui sont maintenant complètement blanches et transparentes et qui vont vous protéger euh, l'œil pour éviter euh, de, de créer sur des très longues expositions euh, des... De griller un peu ce qu'on pourrait assimiler à des pixels dans l'œil et qui sont complètement irréversibles. Ensuite le quatrième conseil ça va être les UV. Protégez-vous des UV. Notamment les enfants. Les plus jeunes ont encore moins de protection naturelle contre les UV. Donc c'est très important avant l'âge de 12 ans de les protéger des UV. Mais même pour vous adultes, euh, protégez-vous des UV. Puisque euh, c'est euh, un des facteurs euh, de la cataracte, par exemple. Et le cinquième conseil, c'est évidemment surtout d'aller régulièrement chez votre ophtalmologiste. Alors, si vous n'avez pas de problème de vision, vous pouvez se passer les visites euh, à plusieurs années. Euh, si vous portez déjà des lunettes, allez-y régulièrement, tous les deux ans, par exemple. Sauf si votre ophtalmo euh, juge que c'est tous les ans ou tous les six mois pour euh, pathologie ou, ou voilà. Non. Donc voilà, cinq conseils et avec ça, vous devriez vraiment préserver votre vision, vos yeux. C'est quand même relativement indispensable. N'oubliez pas que 80% des, des informations que l'on perçoit du monde qui, qui nous entoure proviennent de la vue et, de, et donc de vos yeux. Je vous souhaite une très bonne journée. Allez, au revoir.